Bonjour mes chers élèves de C1 Deuxième année primaire Je vous présente l'arbre mot Ce beau livre de français Je vous propose une méthode de français une autre façon d'enseigner Et d'apprendre la langue française Alors euh, dans cette vidéo On va voir lecture suivie Deuxième épisode de Jérôme et Badapom Lecture suivie Jéromine et Badaboum, deuxième épisode. Allons-y. Je vais vous raconter l'histoire de Jéromine et Badaboum, deuxième épisode. Mais avant cela, il vaut mieux de se rappeler du premier épisode Jéromine et Badaboum, quels sont les événements précédents. Alors Jéromine, cette petite fille courageuse, a rencontré dans un beau clair, clairière, hein, au milieu de la clairière... Le plus gros, le plus vert, le plus beau de tous les dragons, c'est Badaboum. Alors ce dernier se plaint devant elle, mm -hmm. car les autres dragons s'en moquent de lui. Et ils le trouvent tout simplement trop gentil. Bon, quant aux hommes, ils le croient féroce et sont toujours à le chasser.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 Jérôme et Padaboum, deuxième épisode. Vite, vite, sauvez-vous. Vite, vite. Jérôme lève la tête et aperçoit derrière Padaboum Midinette, à la maison rouge bleue qui volait tout excité. Sauvez-vous! C'est Gozitel. Balourdo, Balourdo, le terrible chasseur de dragons, est juste derrière moi. Voici Balourdo. C'est un chasseur de dragons. Sauvez-vous! Sauvez-vous, Ségosie, Pelle, Balourdou, le terrible chasseur de dragons, est juste derrière moi. Ah non, Enquête Badaboum, ça, ça, ça suffit, j'en ai assez. Des ces mots. Il crache une rafale de casserole qui traverse la clairière et atterrit sur le crâne de Palourdeau. Le chasseur est ratatiné comme une crêpe. Voici les casseroles. Alors le dragon Badaboum crache une rafale de casserole qui traverse la clairière et atterrisse sur le crâne, sur le crâne, sur la tête, sur le crâne de Balourdou. voici Balourdou, ce chasseur de dragons. Le chasseur est ratatiné comme une crêpe. Bravo Hurle en chœur Jérôme et Midinette, la maison. Tu es sauvé pour cette fois, mais un jour, ils vont bien finir par me tuer, affirme tristement le pauvre dragon, Badaboum. Il faut que tu te caches, il faut que tu te caches, propose Midinette. Mais, oui, mais où Oui, mais où Réfléchit Badaboum. Et, si on allait chez toi Jérôme, tu expliqueras tout à tes parents. Ils me, prête, ils me protégeront. La fillette ne répond pas. De grosses larmes perlent de ses yeux. Pervenche roule sur ses joues. Ils vont se perdre dans le tapis de mousse. Jérôme, ma petite copine, pourquoi pleures-tu? demande Padaboum. C'est Midinette qui s'approche de lui et explique. Jérôme n'a plus ses parents. Elle est orpheline. Son père et sa mère n'en sont jamais revenus d'un safari. Védeo du au pays des dragons. Il faisait le plus beau de tous les métiers. fabricant de rêves. C'est pour faire rêver les enfants qu'ils étaient partis avec une caméra filmer les dragons. Badamou voudrait consoler son ami. Mais il ne sait pas comment. C'est la première fois qu'il rencontre une petite fille orpheline. Soudain, son visage s'éclaire. Ses gros yeux se mettent à pétiller. <rire> Sa gueule se fond d'un large sourire, il s'écrit. Mais oui, mais oui, tes parents, je les connais. Ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. Ta maman est bien la plus jolie des mamans. Ton père le plus fort des papas. Et leur caméra de marque japonaise. Oui, enquête okay, Jérôme. C'est ça, c'est bien ça. Je sais où ils sont. Ils sont prisonniers des dragons cracheurs de filets. Cracheurs de quoi C'est ce que la midinette De filets de filet !» reprend Badaboum. Ces dragons sont plus bêtes que leurs pieds et cherchent toujours des embrouilles. des embrouilles. Ils ont capturé les parents de Jory à l'aide des filets qu'ils crachent sur tout ce qui bouge. Venez, on va les délivrer. On va les délivrer de ces dragons de filet. Midinette, installe-toi sur mon crâne. On aura sûrement besoin de toi. Alors d'après Gigi, Delpech, un dragon comprend, collection lecture en tête, c'est jeunesse. Attendez la suite, passe 66. Je viens de lire... Deuxième épisode, Jérômeine et Badaboum, voici un personnage nouveau, c'est un chasseur de dragons, il s'appelle Balordo, Alors Balordo ici, sur cette photo là, est tombé en terre, et de nombreuses casseroles, regardez ici, il y a de, plusieurs casseroles ici qui sont tombées ici sur sa crâne. Sur son crâne. D'accord Sur son crâne. Sur sa tête. Alors, qui a fait tout ça C'est Badaboum qui a craché toutes ses casseroles et qui traversait toute la clairière et atterrissait sur le crâne de Badaboum. Malheureusement, ce chasseur était ratatiné comme une crêpe. Alors, entendez. Épisode 3 de Jérôme et Badaboum. On sait déjà que Jérôme. On déjà que Jérôme. D'après euh, Midinette. La maison bleue a, a n'a plus ses parents. Elle est orpheline, mais non. Alors, Badabou ben, connaît déjà ses parents. Il dit Je les connais, elles ne sont pas mal. Ta maman est bien la plus jolie des mamans, ton père le plus fort des papas et leurs caméra de marque japonaise. Je sais où ils sont. Ils sont prisonniers des dragons de cracheurs de filets. Venez, on va les délivrer. Ça veut dire qu'on va délivrer tes parents. Elle part bien sûr à Midinette et aussi à son, sa copine Jérôme. Attendez la suite, s'il vous plaît, mes chers élèves de Sion. Prochaine vidéo sera donc la suite de Jérôme Ibadaboum, page 66. Au revoir et à la prochaine.